Sadhguru est un yogi, un mystique qui travaille sans relâche pour le bien-être physique, mental et spirituel de tous. Avec sa capacité unique à faire comprendre les sciences yogiques ancestrales aux esprits contemporains, Sadhguru ouvre un accès vers certaines dimensions plus profondes de l'existence. Son approche ne s'appuie sur aucun système de croyance, mais offre des méthodes de transformation personnelle à la fois puissantes et éprouvées. Les programmes transformationnels de Sadhguru ont changé la vie de millions de personnes dans le monde. Auteur prolifique, poète et conférencier reconnu dans le monde entier, sa logique vive et perçante provoque et élargit nos pensées et notre perception de la vie. Vu comme l'une des 50 personnalités indiennes les plus influentes, Sadhguru est un intervenant très convoité par les forums internationaux de prestige, tels que les Nations Unies, le Forum économique mondial, la Maison des Lords, TED, et des écoles et universités de prestige dans le monde entier. Sadhguru a créé la fondation ISHA, une organisation à but non lucratif, animée par plus de 3 millions de bénévoles dans le monde. De programmes de yoga puissants, à des massifs projets humanitaires de développement rural, d'éducation des moins privilégiés, de restauration de l'environnement et d'un mode de vie holistique et sain, les activités de la Fondation sont prévues pour créer une culture inclusive et établir une harmonie globale.